aux urgences et c'est un vieux monsieur de 80 ans qui vient très pressé parce qu'il s'était blessé à la main et qu'il avait envie d'enlever des points de suture et, et visiblement il n'allait pas passer à ce moment-là parce qu'il y avait trop de monde donc il se dirige vers un médecin et il le supplie, je suis vraiment pressé, je dois absolument y aller regarder, c'est facile, ma cicatrice est guérie, il faut juste enlever les points de suture et puis ce médecin l'a pris en sympathie, il a regardé la salle elle était bondée, s'est dit je ne vais pas le laisser attendre quand même tout ce temps-là et il a dit okay, « Ok, monsieur, venez avec moi ». Et pendant qu'il le soigne, il dit « Mais qu'est-ce qui vous rend si pressé Vous avez un autre rendez-vous médical Vous avez d'autres examens à faire ?» Il fait « Non, non, non, je dois aller rendre visite à ma femme. » Il fait « Votre femme ?»« fait Oui, oui, oui, ma femme est dans le centre de repos, il faut que je lui rende visite. » puis le médecin intrigué, commence à poser des questions « Mais quel genre de centre de repos ?»« Oh, je ne vous l'ai pas dit, mon épouse est malade d'Alzheimer, mais je vais la voir tous les matins à 9h précise. Il fait « Ah bon ?» « Et euh, elle sait encore euh, qui vous êtes ?» Il fait « Ben non, ça fait très longtemps qu'elle ne sait plus du tout qui je suis. »« Mais je ne comprends pas si elle ne sait plus du tout qui vous êtes. »« Vous continuez à y aller tous les matins, à 9h du matin, et être aussi pressé que ça ?» Et là-dessus, le jeune, enfin le vieux monsieur, pose la main sur le, sur le médecin. Et il le regarde. Et il lui dit la chose suivante que j'ai trouvée très émouvante. Il la regarde il fait « Elle, elle ne sait plus du tout qui je suis. Mais enfin, moi je sais toujours qui elle est. C'est toujours ma femme et je l'aime toujours autant. Oh, » Cette histoire, à chaque fois que je la lis, que je la raconte, elle me touche personnellement. Je me dis c'est le genre d'amour que j'aimerais avoir dans ma vie de couple. C'est le genre d'amour que j'ai envie de voir m'entourer. C'est vraiment... Pas l'amour romantique, pas l'amour matériel, pas l'amour des films hollywoodiens, mais l'amour le vrai qui est d'accepter ce qui a été, ce qui est, ce qui sera et ce qui ne sera pas. Parce que c'est ça la vie, il ne faut pas se mentir. Les, les, les films hollywoodiens, les happy endings, comme ils disent, ça c'est que dans les films. Tous les jours, vous allez avoir des choses qui ont été, qui ne seront plus, qui sont, qui ne seront pas, etc. Mais en fait, les gens les plus heureux, je me suis rendu compte, c'est ceux qui, non pas qui ont tous, tout ce qu'ils veulent, non. Les gens les plus heureux, c'est ceux qui font du mieux avec ce qu'ils ont. Et c'est exactement mon message d'aujourd'hui. Et pour ça, je vous en prie, connectez-vous encore une fois avec votre cœur. Regardez ce qu'il y a de positif. La fois dernière, j'étais triste. Triste, pourquoi Parce que mon fils est allé faire ses études. Et à chaque fois qu'il part, c'est une déchirure, c'est un tourment, je ne suis pas bien, je suis... Je, c on me l'a dit, mais je ne les ai pas crues quand on m'a dit, tu vas voir, oh là là, quand ton fils, il va partir, tu vas... Mais je dis, mais non, pas du tout, hein, c'est bon, il ne va pas voyager éternellement, il part pour faire ses études. Et pourtant, non, c'est une déchirure de l'intérieur. Et je me rendais compte que je passais ma journée à ruminer du noir à me laisser prendre par cette attitude négative jusqu'au moment où je dis stop, focalise sur autre chose, fais autre chose fais du mieux avec ce que tu as donc c'est un principe que j'ai appliqué qu'est-ce que je fais au moment de rentrer à l'hôtel, j'étais à l'étranger, je vois une femme, il devait être minuit, une SDF. Et je vais, je m'installe à côté d'elle. Ça a été le plus beau moment magique pour moi de 2017 peut-être, pour être honnête. Je m'installe avec elle et je dis « Mais qu'est-ce que vous faites là, madame ?» Elle me dit « Mais je suis dans la rue depuis 14 ans. » Et elle l'a dit avec un sourire. Elle avait des yeux qui brillaient. Elle, avait, elle, elle, elle irradiait de, de, de, de, de, de joie, de, de, de, de bonheur n'importe quelle personne à ce moment-là se serait sentie comme ça. Et ça a été une leçon de vie de voir comment, avec ce qu'elle avait, elle continuait d'espérer, elle continuait d'avoir la foi, elle continuait de dire « je sais que c'est temporaire, je n'ai pas voulu cette situation, mais personne ne m'empêchera d'être heureuse. Ça fait 14 ans que je suis dans la rue et ce n'est pas si grave après tout, je suis quand même heureuse. » Et plus je suis heureuse, plus malgré tout je trouve des gens qui m'aident finalement à vivre décemment malgré le fait que je sois dans la rue. Et ça, ça m'a oh, complètement scotché. Et c'est ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Prenez l'habitude de faire du mieux avec ce que vous avez et non pas d'attendre que ça soit meilleur pour pouvoir avancer. Comme vous le savez, tous les mardis, je vous retrouve pour une capsule « 3 minutes pour changer de vie avec la même intention ». Vous aider à avancer avec toutes les choses, astuces, euh expérience, expertise que j'ai eue dans ma carrière de coach. Mon rêve, c'est de pouvoir vous faire avancer. Si vous aussi, vous avez lu, vu, vécu une histoire magnifique, please, partagez-la avec nous. Vous envoyez nom, prénom et votre histoire à contact.nahidrachad.com C'est tout pour aujourd'hui. C'était Nahidrachad. Hadehoua et lehutoua